Où on la récolte si on en a besoin pour, euh, pour les animaux. Mais par contre, elle, elle, elle, est pas, elle est exportée si vous voulez. Mais mo momentanément, les, les, les animaux ils vont produire du fumier. Donc on va les ramener sur la parcelle. On laisse le fumier, on ne le sort pas directement. On laisse déjà se, se décomposer un petit peu avant de la porter sur le sol. On le composte avant de la porter sur le sol. On le faisait déjà avant avec l'autre système. Sauf qu'on l'enfouissait à la charrue après.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 Du fait du, de, de ce sol qui fonctionne bien et qui, et qui apporte une, une partie d'éléments nutritifs à la plante, qu'on n'a pas besoin d'apporter euh, par des éléments extérieurs. Et par rapport à, à ce qu'on pratiquait il y, a, il y a 15 ou 20 ans, les, les, les doses ont, ont diminué. Il y a 15 ans, euh, 80-90% des gens étaient sceptiques sur le, la réussite de, de l'expérience. Et puis voyant que, que ça fonctionnait, il y a un certain nombre qui s'y sont mises. <rire> voilà. C'est aussi satisfaisant de ce point de vue-là, c'est sûr. Je ne pourrais pas vous donner un pourcentage exact, mais c'est peut-être de l'ordre de, de, de, de 30 bientôt. Quand on voit la réussite, on se dit pourquoi pas moi hein Au niveau de la, de la vie du sol, c'est phénoménal, la, la transformation.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 Une évolution qui va dans le bon sens, qui apporte des améliorations au système, qui apporte des améliorations à son confort de travail, c'est tout bénéfice. Pourquoi pas tenter l'expérience En fait, c'est du bon sens paysan. C'est revenir au bon sens paysan euh, de l'origine. Le sol n'était qu'un support dans lequel on introduisait les graines, on récoltait, et puis l'année après, on recommençait.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 Si la quantité de pluie est très importante, le sol va partir avec. Et Vous allez avoir des coulées de boue, vous allez avoir <rire> un certain nombre de choses. Et tout ça, c'est une perte nette, c'est irrécupérable. C'est perdu, le, le système, votre sol a perdu. A perdu ses éléments, il ne le retrouvera jamais. Avec la charrue, euh, du fait qu'on a des sols très profonds, on, on, la, la charrue accrochait continuellement les grosses pierres qu'elle vous remettait en surface. Donc pour travailler le sol après, il faut enlever les grosses pierres. Alors vous enlevez vos grosses pierres, vous mettez votre culture en place, et puis l'année après vous recommencez. Vous remettez la charrue, vous remontez de nouvelles pierres. <rire> On n'était pas dans les tout premiers. Il y, a, il y a eu quelques pionniers au niveau de la France, trois ou quatre. On était dans les, dans les 15 ou 20 premiers, disons. On était dans, dans, dans la deuxième vague. <rire> La, la première vague était très, très, très, très minoritaire. <rire> C'était une nécessité au, au départ euh, pour enfouir les mauvaises herbes. À l'époque où il n'y avait pas de désherbant, il y a, il y a quelques siècles, voire euh, mille ans, voire plus. Donc les, les paysans se sont mis à labourer pour enfouir les mauvaises herbes, pour les détruire. Et pour implanter la, la, la culture aussi, il faut un, un sol qui soit très meuble. Donc derrière un labour, le sol est très meuble. Il va se recompacter dans les mois qui suivent, mais au moment du labour, le sol est très meuble. Donc euh, quand on se met à la main, après on passait un, un, une petite herse dessus pour enfouir les graines. Alors, allez, Donc il, il, il fallait bien ameublir le sol alors qu'aujourd'hui, on, on a des outils qui nous permettent d'enfouir le, les graines dans, dans un sol qui est qui est relativement dur.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 donc, euh, avec Claude Lydia Borignon et Emmanuel, le fils également. Et donc, on a parcouru une bonne partie, quelques états du Brésil, le, le sud notamment, le, le Parana, le Rio Grande, et puis le, le, le Mato Grosso, plus dans le nord, où c'est des cultures différentes. Mais c'est très intéressant aussi parce que là-bas, ils ont d'énormes problèmes d'érosion. Donc, ils sont venus à ces techniques de couvrir le sol, de ne pas travailler le sol, justement pour lutter contre les phénomènes d'érosion. Au Brésil, il y a des gens qui pratiquaient cette technique depuis 30 ans. Alors qu'en Europe, on trouvait quasiment pas ce genre d'expérience. Les plus tropicales, là-bas, sur un sol nu, c'est dévastateur. Vous avez des... des ravines. En une nuit, vous avez la moitié de votre sol qui est parti. On a vu des photos de, de fermes entières qui étaient ravagées, qui étaient complètement perdues pour l'agriculture. Hein. Vous avez des ravines de 2-3 mètres de profondeur qui se sont créées en quelques heures. Hein. Donc c'est impressionnant. Hein. Donc on, même si chez nous on n'a pas ce, ce risque, si le risque est bien moindre, malgré tout, chaque fois qu'on perd euh, du sol, c'est une partie du capital qui s'en va et qu'on ne reverra jamais. Hein. On a commencé à pratiquer, on a, on a contacté aussi quelques agriculteurs en France, qui, Jean-Claude Quillet, normalement, qui est près de Tours, qui lui est un, est un pionnier dans, dans, dans cette démarche, qui pratique cette technique depuis, depuis près de 30 ans maintenant. Il n'y a, a pas eu de frein, ça dépendait de notre volonté, un point c'est tout, il suffisait de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 C'est une question de volonté. Si, ouais. vous avez, si vous avez vraiment envie de changer votre système, si vous vous rendez compte que vous êtes dans, dans, dans une impasse, vous allez changer votre système. Alors évidemment, peut-être que ça sera un peu plus la galère les premières années. Peut-être qu'il faudra continuer à travailler un petit peu le sol les premières années. Pas, pas faire un changement brutal pour ne pas trop perturber le sol les, les premières années. Mais petit à petit, si vous mettez des intercultures, que votre taux d'humus remonte, que votre vie du sol s'améliore au, au, au fil du temps, vous allez pouvoir espacer les, les, les travaux du sol. Et, et au fil de, du temps, votre, votre sol va s'améliorer et, et vous pourrez vous, vous, vous adapter plus facilement. Si on n'a pas un sol qui est trop perturbé au, au départ, ça peut se faire relativement rapidement. D'abord, il faut prendre le temps d'observer. D'observer ce qui se passe dans ces parcelles, voir comment se, les, euh, se comportent les plantes, si l'enracinement est bon, si l'enracinement est superficiel. Euh, il, il, faut, il faut beaucoup plus observer le sol, il faut tenir, il faut tenir compte du sol.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 toutes les racines vont se décomposer. Et ça, ça va apporter... Et si vous, les... Et si vous broyez les pailles ou si vous mettez des fumiers, il ne faut pas l'enfouir profondément dans le sol. Parce que Et si vous enfouissez ça, par exemple, à 20 cm, vous, allez... vous... vous aurez très peu d'air. Ouais. Donc, le... vous, avez... vous allez avoir une mauvaise décomposition. Alors qu'en surface, les animaux vont venir chercher les les pailles pour, les, pour les, dé, les dévorer, les déchiqueter, les transformer. Et au passage, ils vont faire des galeries qui vont aérer le sol, qui vont euh, permettre à l'eau de pénétrer. Les lycées agricoles commencent à s'intéresser à la question. À, à, à, à l'époque, nous, on, on s'y intéressait, ils s'y intéressaient très peu.